peut-être une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. Enfin, pour être poète, je veux dire reconnu, il faut aller à la ligne. Le poète n'a plus rien à dire. Il sait lui-même s'aborder depuis qu'il a livré le verre français au dictat de l'herbétisme et de l'écriture dite automatique. La automatique ne donne pas le talent. Le poète automatique est un cru avec des chicanes et des damiers. Pour aller très vite, afin que les choses se sachent, je vais vous lire ces quelques pages avant de rejoindre les poètes pour vous les offrir. Vous connaissez tous. C ça. ça n'existe pas. J'ai que des amis dans mon théâtre. Quand je dis dans mon théâtre, c'est notre théâtre parce qu'il n'y a pas de confusion. Je suis propriétaire de rien. Mais quand même, il y a une propriété intellectuelle qu'il ne faut pas nier. La compagnie... Richard martin et tourski a inventé à partir d'un hangar misérable et désaffecté, déserté par une troupe de saltimbanques banques et forts, mais négligés, qui ont dû fuir parce que les politiques n'ont pas supporté. Et ça recommence, et ça recommence. Il a fallu tout reconstruire. Tout était cassé ici. Alors ironie du sort, j'ai mis, pour qu'on puisse travailler, ceux qui sont là, qui se souviennent, des 5000 plaques d'œufs que j'ai mises, une à une, avec mon pote sécuriste sur les murs, et Michel Cuvillère. Michel Cuvillère, oui. Il est parti dans les chaos. Hmm. Ceux qui se souviennent de ça, Savent combien les poètes ont habité cette maison et ont imprimé leur propriété. Je veux juste parler de, de mon expérience par rapport au théâtre Tourski. Euh, J'étais toute jeune, adolescente, et déjà je venais ici en, en, voir des spectacles. Je me souviens avoir vu euh, Léo Ferré du temps où il y avait ce hangar qui a remplacé ce beau théâtre, mais a, au départ c'était un hangar, et puis euh, Richard Martin avait collé des boîtes d'œufs pour. L'acoustique du théâtre, je me souviens de ces boîtes d'œufs. Ça m'avait marqué de voir euh, Léo Ferré chanter dans des boîtes d'œufs, en fait, finalement. Et donc, euh, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que depuis toujours, moi, je suis Marseillaise, je, je soutiens ce théâtre, euh, ne serait-ce qu'en venant de temps en temps au concert, et même quand je ne peux pas y venir, quand on ne peut pas y être parce qu'on est en tournée, euh, moralement et et énergétiquement, on sait que ce lieu existe et c'est est très fort. Alors, les politiques, j'en ai un peu rien à braire parce que franchement, c'est pas, pas eux qui vont décider, c'est le peuple, c'est nous. Donc voilà, vive la culture. Si jamais demain on me chasse d'une façon ou d'une autre, mais je pense que ce ne sera pas possible. Si jamais ça existait, on partirait avec Jules Bocard, avec Paco Ibanez, avec Bedos de Vos, euh, Barbara, avec Félix Leclerc, avec tous ceux des quatre, points, des quatre coins du monde qui ont fait vivre cette maison. On déserterait à notre tour et ce serait à nouveau le désert. Et on me demande d'être candidat à ma succession. Les bras m'entombent, ça a été une grande surprise. Et j'ai appris aussi en lisant les journaux que j'étais un occupant sans titre. Depuis 50 ans, je sois de cette maison. C'est une rigolade. Enfin, je ne vais même pas m'expliquer parce que c'est tellement dérisoire et médiocre. Et il faut s'échapper de ça. Mais je vais quand même vous tenir avant pensant nous faisions un clin d'œil à Léo et aux autres, en remerciant Saïdou, Abacha, en remerciant le groupe Alkaz, en remerciant Roselyne, Lévonne et tous ceux qui ce soir, pour l'amour, se retrouvent et partagent, je vous lis cette lettre ouverte de Richard Martin. C'est moi qui ai baptisé, lorsque j'ai décidé de venir m'installer à Marseille, volontairement, dans le quartier le plus pauvre d'Europe, le Tourski. Le Tourski, c'est mon projet, je n'ai pas été nommé, ni placé, ou mandaté par des technocrates ou des politiques, c'est d'ailleurs cela qui les dérange. Car ce projet d'action culturelle que j'ai rêvé, initié, imaginé et réalisé, n'est pas le projet de technocrate ou de politique qui d'ailleurs n'aurait même pas pu imaginer créer un lieu comme le Tourski à l'époque, Marseille était un désert culturel. Alors, imaginez créer un théâtre dans les quartiers nord. J'ai créé ce lieu, je l'ai fait vivre et je l'ai ouvert aux artistes. Ce lieu doit tout aux artistes qui l'ont soutenu. Bernard, tu es visé. Léo Ferré, Barbara Hendrix, Cantor, ce sont des milliers d'artistes marseillais, régionaux, nationaux ou internationaux qui ont foulé les planches de mon théâtre. Les médias... De vrais journalistes qui savaient écrire et savaient ce que c'était que la culture. Je pense à Pierre Paré, Jean Brossieux. Je pense à M. Santy. C'est elle qui m'a mis sur la piste de Toski. Et Michel Grandchamp. J'ai continué à développer mon projet de développement culturel, mes actions. J'ai tissé les liens avec les artistes du monde entier, des deux rives de la Méditerranée, j'ai créé avec l'Institut international du théâtre méditerranéen les Odyssées de la paix, initiant un nouveau réseau d'échanges culturels avec plus de 24 pays euro-méditerranéens. J'ai fondé une radio libre, la radio Grenouille, et la radio qui vous saute au cou. J'ai créé l'île de l'Afrique, le festival russe, le festival méditerranéen, le festival roumain, la fête de la fraternité. On y reviendra parce que là aussi, même si nos forces s'épuisent, je vous demande... De faire savoir qu'il est indispensable que cet euh, euh, événement qui est, porté ainsi, euh, qui est porté aussi par des camarades formidables qui l'ont rejoint, je pense à Patrick Toretti, Donnie Brueux et tant d'autres, avec passion. Il ne faut pas que vous le laissiez tomber. Il faut vraiment que cette, frater... cette fête de la fraternité deviennent la symbolique euh, formidable de Marseille. Les coopérations internationales, avec notamment le Théâtre National Algérien, le Théâtre National de Tunis, le Théâtre d'Istanbul, le Théâtre Académique de Kazan, le Théâtre du Jeune Spectateur de Moscou, autant d'événements qui ont fait rayonner Marseille à l'international. Les politiques ont commencé à s'y intéresser. C'est Robert Vigourou, le premier, et je le salue, parce que une anecdote. À ce moment-là, pendant 20 ans, ce théâtre n'a pas été aidé. Pendant 20 ans. Et c'était Robert Vigouroux, qui était adjoint de Gaston de Fer, conseiller de Gaston de Fer, qui se battait comme un fou pour qu'on transforme ce théâtre, pour qu'on le refasse. Et qui m'expliquait que nous, en fait, il, il continuait à se battre, mais il se rendait compte que rien ne serait fait dans ce quartier parce que c'est un fièvre c'est Robert Vigo qui a décidé que le hangar devienne bah, cette cathédrale fantastique. Cathédrale bon, On soin de cette cathédrale. Longtemps, encore longtemps, toujours. Pour Ça c'est sûr. Ok ouais. C'est Robert Vigo le premier qui m'a donné des subventions car il suivait mon travail depuis le début. Guillaume aussi s'intéressait à mon travail. Les politiques. On ne les voyait pas beaucoup. On les voit toujours pas. Quant aux technocrates qui décident et conseils, on les voit jamais. Cette aventure du tour ce qui les dépasse totalement, elle n'y adhère, pas, bah, car j'ouvre ma gueule, je suis trop libre, trop indépendant pour eux. Les politiques et les technocrates se servent des artistes, mais ils ne les aiment pas. C'est souvent l'entre-soi. Et le petit jeu infernal des subventions, il y a d'ailleurs de moins en moins d'artistes nommés à la tête des théâtres, on y préfère plutôt des gestionnaires. C'est plus facile à déplacer, non Si quelqu'un déplaît, on le déloge. On lui baisse les subventions. C'est souvent le problème. Il y a un manque total de liberté. Ces subventions pourtant indispensables à la création, à l'accueil et à la diffusion des œuvres deviennent une sorte de chantage à la soumission. « Non, vous ne ferez pas des artistes dévalés, quoi que vous en passiez. »« Pensez. » Moi, ça fait 50 ans que je ne me souviens pas, et que j'ouvre ma gueule, c'est une façon de dire, et que je refuse de subir ce chantage, que je subis des pressions. La grève de la faim est pour moi l'ultime façon non-violente de résister quand la pression est trop forte. Gérer un théâtre dans le quartier le plus pauvre d'Europe demande des moyens, encore plus qu'ailleurs. Problème de sécurité, d'éloignement, manque de transport, d'éclairage, de parking, <rire> on nous les fait sauter les parkings. Mais comme les politiques et les technocrates ne viennent jamais, ils sont ignorants, méprisant des points. Cette fois-ci, je subis clairement des représailles politiques et j'apprends avec stupéfaction et par voie de presse que je suis un squatteur dans le théâtre que j'ai fondé il y a 50 ans. Vous imaginez le choc pour mon équipe de permanents, pour les artistes qui sont programmés. Mais de qui se moque-t-on En réalité, on veut m'éjecter. invoque n'importe quoi avec un cynisme qui me choque. Il me reproche une mauvaise gestion car le Tourski est en déficit. mais le Tourski est en déficit parce qu'il me coupe les subventions en plein exercice au moment où il y a une baisse de fréquentation historique due à la crise sanitaire dans tous les théâtres de France, au moment où l'inflation explose et pour paraphraser Léo Ferré, il n'y en a pas un sur ça mais pourtant ils existent. Je serai de ceux qui existent et qui résistent. J'irai, si c'est nécessaire, en justice, et n'hésiterai pas à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons les hommes qu'il faut. Quant à l'idée de la passation ou de la transmission, cela fait des années que j'y pense. Mais ce ne sera pas eux qui décideront à ma place. Là encore, c'est une histoire de respect, de dignité, et, et si jury doit y avoir, je ne dénie le droit, je dénie le droit à des technocrates de faire partie de ce jury. Non, le ce' qu'ils n'ont jamais soutenu ne sera pas un outil dans leurs mains. Je ferai partie du jury et exigerai un droit de veto. Si transparence il doit y avoir, ils ne pourront pas placer leurs copains ou autres. Je demanderai à ce qu'un jury composé d'artistes qui connaissent l'esprit du lieu, mais aussi à des habitants, à des abonnés qui aiment ce lieu pour sa singularité, son indépendance, sa fraternité, fasse aussi partie du jury. J'ai l'intention de partir dans quelques années, mais à certaines conditions, dont celle du jury indépendant. Et d'autres conditions dont je compte discuter avec eux en toute transparence, justement. Ils ne feront pas un hold-up sur le Toski, ni hériteront de tout ce travail accompli, parce qu'ils l'ont décidé. Le Toski, ça se mérite. Ces 50 ans de labeur, de fraternité, de lien tissés, vous en êtes la preuve. C'est une idée qui se mérite. où tu vas sache quand même d'où tu viens dis-toi la vie elle est telle qu'elle est et on ne peut être dans la vie quand on vit et pour vivre il faut d'abord exister et quand on existe il faut qu'on résiste et dans chaque chose, il y a un signe, il y a un code, il y a un langage qu'il faut savoir lire. Dans chaque chose, il y a un sens, du sens en extrait. L'essence et de l'essence on extrait la quintessence. La quintessence d'une chose, c'est l'essentiel même de la chose. Et l'essentiel, c'est l'essence qui mène au ciel. Au départ, il n'y avait rien. Dieu s'est créé. Mais il semblait que. Oui, il n'avait pas de père, ni de mère, ni de sœur, ni de frère, il n'y avait rien. Et il a créé la samsa, cet instrument. Il a commencé à en jouer. Et à chaque note, il créait un être de nature minérale, végétale et animale. Ainsi... Il a rempli le ciel et la terre. Il est passé à l'harmonie, c'est-à-dire la correspondance entre toutes ces créatures. Tout allait bien sans problème. À un moment quand il en jouait. Quand il créait, sa samsa et lui constitués deux corps dans une même âme. emportés dans l'harmonie de sa créature, il fit une fausse note. Et de cette fausse note, le nouvel être qui vient de créer, c'est l'homme. C'est pourquoi partout où l'homme passe, tout trépasse. Que nous nous retrouvions ici dans cette salle pour fêter la paix et les solutions qu'on a trouvées grâce à vous, grâce à la ville de Marseille, grâce à eux. Parce que la vérité n'est nulle part entière. Il y a ta vérité, il y a ma vérité et il y a sa vérité. Il faudrait que chacun de nous abandonne sa vérité pour venir vers cette vérité qui est au milieu. Ainsi, nous serons tous les adeptes de la vraie vérité. C'est une vérité que nous avons construite. Tout le monde, et tout le monde nous la défend. If you it, you Qui après nous vivait, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous, pauvres amis, Dieu en aura pour vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5-6 quant à la chair que trop avons nourrie. Et les pièces dévorée dévorées et pourries, et nous, les autres, devenons cendres et poudres, de notre mal, personne ne s'en Mais priez Dieu que tous, nous veillons tous, « Père, nous clamons, pas n'en de avoir dédain, quoique plus moxie par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens racis. Excusez-nous, puisque nous sommes transis envers le Fils de la Vierge Marie. Que sa grâce ne soit pour nous tarie. Nous épargnons de l'infernal foudre. Nous sommes morts. Hommes ne nous haris. mais priez Dieu que tous nous veuillent à soudre. La pluie nous a débué et lavé, et le soleil desséché et noirci. Pis, corbeaux, nous les yeux carrés et arrachés la barbe et les sourcils. Jamais, nul temps, nous ne sommes ainsi. Puis ça, puis là, comme le vent varie à son plaisir, sans cesser nous charrie. Ah. Ne soyez donc de notre confrérie. Que tous nous veuillent absolument. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes. Ce sont des pativographes. Le vers est musique. Le vers sans musique est littérature. Le poème en prose est de la prose poétique. Le vers libre n'est plus le vers puisque le propre du vers est de n'être point libre. La syntaxe du vers est une syntaxe harmonique, toute licence comprise. Il n'y a pas de faute d'harmonie en art, il n'y a que des fautes de goût. L'harmonie il faut s'apprendre à l'école, le goût, c'est le sourire de l'art. Il y a des âmes qui ont un vilain rictus, c'est ce qui fait le mauvais goût. Le concerto de Bella Bartok vaut celui de Béthore. Qu'importe, si Alexandre de Bartok a les pieds mal chaussés puisqu'il nous traîne dans les étoiles, la lumière, d'où qu'elle vienne, est la lumière. Encore un clin d'œil à tous les frangins de la Revue des Archers qui continuent à engranger dans les pages de leur résistance cette fortune exceptionnelle que seuls ils sont capables de nous offrir. Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas. Leur femme est quelque part au bout d'une rangaine, qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés et quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre. Ont des chiens, parfois, compagnons de misère, liberté. Et qui lâchent leurs mains de plumes et d'amitié. Avec, dans le museau, la fidèle lumière qui les conduit vers des pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur. les plumets se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête, dans des villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux dans l'horreur la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leur catins de sous, comme si l'on pouvait Mettre offert à l'édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les goûts. Les poètes. les frères, les frères, mes frères, vos applaudissements, et votre tendresse à tout ce travail que fait la femme que j'aime quand je suis en train de me battre pour vous avertir du danger.